comme si on faisait Lille, Marseille, en 5 à 6 jours, 1000 kilomètres, km, et puis on est ensemble du début à la fin, le jour et la nuit. Et puis ces raids gauloise, c'est vrai que ça m'a permis de voyager à travers le monde, donc les premiers, bah, avant de, de, de finir un raid comme celui-là, on a vraiment envie d'aller au bout, donc le premier que j'ai pu finir, c'est en Équateur. Ensuite, j'ai rêvé, rêvé de gagner cette course-là et, et j'ai pu remporter un raid gauloise au Vietnam, et puis, euh, et puis après, j'ai monté une équipe de RAID avec laquelle on est effectivement devenu deux fois vice-champion du monde de RAID Multisport au Québec et en, et en Écosse. Et ce que je retiens de ce parcours-là, c'est vraiment la force d'une équipe, la force de ce qu'on peut vivre ensemble qui nous a toujours permis de, bah, de gravir des montagnes, de réussir à faire mille kilomètres en dormant parfois avec dix heures, en vivant au rythme de la nature, en mangeant euh, des fois pas beaucoup en découvrant aussi toutes les populations, parce que j'ai aussi eu la chance de, de courir en Afrique. Euh, j'ai été touchée hein, en lisant votre présentation que, que vous représentiez aussi Face Africa, qui est une association donc, pour amener de l'eau dans les pays. Moi, euh, Quand on faisait nos raids, on était vraiment en plein milieu de, de la pampa, hein, parce qu'on nous faisait faire du vélo euh, dans des lieux magiques, mais on a pu aussi voir... Euh, bah, la pauvreté qui peut régner en dehors de, de, de nos pays. Et quand je rentrais de mes rêves, je disais toujours, euh, voilà, nous, on ne s'est pas lavé pendant une semaine, c'est est le luxe de retrouver une douche. Voilà, il y a des pays où on l'a pas toujours, donc euh, j'étais aussi touchée de, de voir l'objet de votre association. Voilà, après, euh, aujourd'hui, mes rêves, euh, j'ai arrêté de, de courir il y a deux ans avec le marathon des salles. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est un marathon par jour à faire dans le désert. Donc aussi dans le désert africain, ça a été un peu pour moi comme un voyage intérieur, je me suis dit qu'à force de faire 25-30 heures de sport par semaine, après avoir fait 20 ans de raid à travers le monde, j'avais autre chose à vivre et, et mon projet maintenant, toute ma passion, c'est de mettre tout ce que j'ai appris au service des autres. Donc j'organise des événements. Dans deux jours, il y aura le bike and run du Touquet. Donc j'essaie de faire vivre ma passion pour euh, les petits, les adolescents, les adultes, les femmes qui veulent découvrir le raid multisport de nature. Voilà, donc euh, bah, j'aurai peut-être l'occasion de vous retrouver euh, sur des événements de sport nature. Là, ce soir, on est euh, autour de là. Ce qui m'a touché aussi hein, quand euh, j'ai vu votre présentation, ça a été le fait que ce soit un événement autour euh, voilà, qui a été créé, qui est autour du partage. Qui est autour du gospel aussi, j'adore. Alors je disais, c'est vraiment une anecdote, je disais que voilà, gospel, le chant dans une église, là aujourd'hui, dans dans une belle salle, mais j'adore ça. Je suis, à chaque fois j'ai l'occasion de, de voir des concerts, j'y vais avec grand plaisir. Et puis Patrick Capella, je ne sais pas s'il si est là, mais il va arriver. Je le remercie aussi d'avoir pensé à moi. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Euh, merci de, de ce moment de partage.